Comment devenir leader de votre marché pour vous enrichir maintenant et pas dans 10 ou 20 ans C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager plus de 15 ans d'année d'expérience dans le business pour vous aider à devenir leader de votre marché maintenant et pas dans 20 ans. Donc si vous voulez savoir comment devenir la référence, être la référence sur votre marché maintenant et pas dans 10 ans, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et pensez à vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là pour être informé de mes prochains partenaires. La grande idée de cette vidéo, c'est de comprendre que nous avons toutes et tous une zone d'influence. Une zone de contrôle dans laquelle nous avons une influence sur d'autres personnes. Nous sommes influencés et nous influençons d'autres personnes. Et ici, j'ai envie de vous dire de la façon avec la meilleure intention possible. Donc, on a toutes et tous une zone d'influence sur laquelle nous pouvons, comme ça, avoir du poids, avoir, être écouté. C'est peut-être le parent avec son enfant ou c'est peut-être le couple. Je suis influent par rapport à toi, tu es influent par rapport à moi. C'est peut-être dans vos relations avec des amis, il y a des personnes qui vont vous écouter, d'autres noms et ainsi de suite, c'est peut-être au niveau professionnel avec les collègues et peut-être que vous avez de l'influence à la maison mais peut-être pas à l'extérieur ou alors à l'extérieur mais peut-être pas à la maison ou vous avez peut-être de l'influence dans votre quartier mais peut-être pas dans votre ville ou vous avez peut-être de l'influence dans votre ville mais peut-être pas à un niveau international, bref nous avons toutes et tous une zone d'influence, d'impact dans laquelle nous pouvons comme ça exercer une influence et ce que je veux ici vous partager c'est ceci, c'est que pour être leader de votre marché vous n'avez pas besoin d'avoir la zone d'affluence la plus large possible telle qu'on l'imagine ou telle qu'on le voit à la télé ou quand on regarde peut-être une grosse société multinationale qui est le numéro 1 un d'un marché où on se dit mais moi je suis pas un géant comme ça j'ai un business de coaching de formation de consulting de service comment je peux être le leader de mon marché vous n'avez pas besoin d'être le leader tout le marché vous pouvez être le leader de votre marché d'une partie de votre marché, là où vous pouvez exercer une zone d'influence immédiate, maintenant et pas dans 20 ans, pas dans 10 ans. Et je vais y revenir dans un instant. Cette métaphore, cette allégorie, cette image que je veux ici vous transmettre avant de vous partager les 5 conseils que je veux vous révéler, doit pouvoir ici pour vous être clair et pertinent. Pensez à ceci. On pense souvent qu'il faut être milliardaire pour être libre financièrement. Or, oh, la plupart des personnes aujourd'hui, peut-être avec si vous gagnez 100 000, 200 000 ou 500 000 euros par mois, pourriez déjà être libre financièrement. Tout dépend de où vous y vivez, comment vous consommez quelle fiscalité vous avez mais tellement de paramètres mais avec les 10 20 premiers mille euros vous pourriez déjà être libre financièrement certains le sont même avec moins déjà libre financièrement donc vous comprenez que ce n'est pas une question de vous dire mais pour être faut que je sois milliardaire pour être libre financièrement pas du tout vous pourriez l'être différemment c'est la raison pour laquelle je vous dis vous n'avez pas besoin d'être leader mondial pour pouvoir être leader de votre marché et quand vous comprenez ce principe de segmenter de vous adresser à une partie du marché sur laquelle ici vous avez une influence que vous pouvez servir que vous pouvez aider, il y a des clients aujourd'hui qui ont besoin de ce que vous faites. Il y a certains clients, dans votre expertise, qui n'ont pas atteint les marges que vous êtes en train de gravir. Ou même celles que vous avez peut-être gravies la semaine passée à peine. Vous avez au moins une semaine d'avance. pourriez leur transmettre une solution que vous avez découvert. Si vous avez une solution, un produit, un service qui peut aider vos meilleurs clients. J'ai besoin ici de vous dire dans cette vidéo, vous pouvez être le leader de votre marché. Pas bah, Le leader mondial incontesté, mais le leader déjà de votre marché maintenant. Et votre marché va s'étendre. Il grandira jour après jour et un jour peut-être vous serez leader mondial incontesté mais commencez déjà en vous disant que j'ai besoin je veux être le leader pour mon client pourquoi Parce que j'ai une solution pour lui je veux être là présent lorsqu'il a besoin de cette solution pour pouvoir l'aider et qu'il soit il avance, qu'il puisse, sa vie puisse changer, son business puisse changer et que la mienne aussi en retour puisse changer de façon proportionnelle voici un plan d'action en 5 étapes à pouvoir suivre pour pouvoir appliquer les concepts et les conseils que je partage dans cette vidéo à savoir devenir le leader de votre marché et plus le leader du marché que vous désirez. Premièrement, identifier l'ambition que vous avez. Cette ambition, elle est, je le souhaite pour vous, saine. Elle est alignée à qui vous êtes. Donc, vous n'êtes pas prêt à tout, quitte à sacrifier votre santé, votre vie euh, totalement. Mais elle est alignée à ce que vous voulez. Donc, identifiez l'ambition que vous avez, où est-ce que vous voulez aller, vous voulez impacter, à quel niveau, jusqu'où vous voulez aller, est-ce que vous voulez plutôt développer au niveau local, au niveau international, euh, à quel niveau. Donc, identifiez l'ambition claire, peut-être non avouée que vous avez pour votre business. Aujourd'hui, mais aussi plus tard. Donc, identifiez les grands points, la grande ambition de votre business pour déjà la regarder dans le blanc des yeux, même si c'est demain, même si c'est aujourd'hui, de vous dire c'est là que j'aimerais, que je souhaite, que je veux, que je m'engage à porter mon business pour les raisons qui sont importantes pour moi, l'impact peut-être, les finances peut-être, pour autre chose, éventuellement à vous de remplir les cases. D'identifier cette ambition de votre activité. La deuxième étape, ensuite identifier pour atteindre cette ambition, peut-être la plus importante, peut-être internationale que vous avez choisi, combien d'étapes, combien de zones existent-ils Combien de capacités catégorie existe-t-il Avant de pouvoir jouer dans cette grande coupe, ce niveau ultime que vous aviez identifié dans votre ambition la plus ultime. Prenons l'exemple du sport, peut-être que vous vous dites bah, pour devenir un, un joueur de champion international, il y a peut-être déjà le championnat local éventuellement ou peut-être le championnat régional ou national. Ensuite après international, jusqu'au moment où il y aura tel type de compétition et là c'est l'ultime. Combien de sous-groupes y a-t-il pour atteindre la plus haute marche dans votre domaine pourriez vous dire moi je vais peut-être développer d'abord un business en face à face ou en présentiel physique et une fois que je remporte cette victoire cette médaille je peux développer ensuite peut-être un business sur internet mais au niveau local peut-être encore ou je peux développer un business au niveau national dans mon pays être dans la référence et puis ensuite je peux choisir quelques pays ou alors directement international à vous d'identifier les différents groupes, combien y en a-t-il Et ensuite, ranger les dans l'ordre pour savoir quelles sont les compétitions, un peu comme les ceintures dans les arts martiaux, la ceinture blanche et ainsi de suite. Donc, catégorisez les grandes victoires que vous pourriez avoir parce que lorsque vous avez même la première victoire, vous êtes déjà leader de votre marché, déjà à ce niveau-là. Pas besoin encore de remporter la première. Mais si vous avez une grande ambition, identifier là et en tout cas créer ces catégories pour pouvoir mieux les visualiser et mieux les comprendre. La troisième action ensuite c'est entraînez-vous à prendre la première compétition. Celle qui est face à vous n'est pas encore la compétition la plus ultime, mais c'est celle qui est à votre niveau là maintenant. Entraînez-vous à la remporter, mais sans penser à jouer au niveau de cette compétition, pensez au niveau d'au-dessus. Donc imaginez-vous être déjà prêt à jouer dans la plus grande des compétitions, mais là pour le moment, vous vous entraînez dans une compétition plus petite. Logiquement, vous devriez avoir un niveau qui est supérieur à la moyenne, d'être le leader de votre marché dans cette catégorie. Imaginez un instant, vous découvrez la puissance digitale. Vous savez que vous pourriez développer un business à l'international, toucher des clients partout, avoir même plusieurs langues, développer un grand. Mais et pour le moment, vous dites tiens, je vais commencer d'abord à faire des campagnes publicitaires uniquement dans ma ville, dans mon pays. Donc, je joue dans une catégorie actuellement plus accessible en mettant déjà dans la peau de la compétition du niveau supérieur. Qu'est ce qui se passe dans ce cas là? Ben vous serez meilleur que les autres. Vous allez exceller dans votre domaine. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas au niveau dans lequel vous êtes un environnement plus grand. L'environnement a un impact sur nous. Si vous n'aviez que cet environnement en tête, vous joueriez de la façon dont tout le monde joue dans cette première catégorie. Or, vous, vous avez un environnement plus grand, plus loin. Et vous avez donc pris cet environnement, leur façon de jouer, leur façon de faire les choses, vous l'implémentez là, vous êtes meilleur que les autres. Un peu comme un poisson qui est dans un bocal, il sait qu'il y a simplement un bocal qui existe, il agira hein, en fonction de, <rire> de ce qu'il a comme espace. Et lorsqu'il sait qu'il y a un océan qui existe, il le touche, il l'expérimente, et qui revient dans le bocal, ne peut pas faire de la même façon. Il aura un comportement différent. Il sera un peu différent des autres. Ce talent, il aura cette étincelle différente. Et votre objectif, c'est de regarder ce que font les meilleurs des meilleurs, déjà, dans votre domaine. Et ensuite, d'aller développer dans votre zone actuellement, d'être excellent dans ça. Ensuite, quatrième étape, reproduisez la même chose pour la catégorie d'après. Une fois que vous excellez dans cette première catégorie, allez ensuite pour votre marché, vous dire, là, mon marché, je vais l'élargir. Au début, peut-être que je m'adressais uniquement à un personnage, je m'adressais aux hommes euh, ou aux femmes de tel ou tel âge. Et maintenant, je m'adresse... Aux personnes de plus étendues où je développais un business, j'aidais les autres personnes à développer leur activité mais je me sentais pas encore confiant. Je m'adressais uniquement aux personnes qui démarraient et qui n'avaient jamais rien fait dans ce domaine là. Et aujourd'hui là maintenant je m'adresse à des personnes un peu plus avancées dans ce domaine là parce que je me sens plus capable et surtout je m'entraîne avec les meilleurs des meilleurs. Je suis déjà dans une autre catégorie dans ma tête et je l'applique à ce domaine pour pratiquer et progresser et en même temps pendant que je fais ça je suis le leader de mon marché à chaque étape. Je n'ai pas besoin d'être le leader du marché ultime, je je suis déjà leader du marché maintenant et je progresse comme ça, jour après jour, grâce simplement à ce travail fait stratégiquement. Et puis enfin, cinquième action, célébrer. Pensez à célébrer chaque étape parce que vous reproduisez ce schéma de catégorie à catégorie, de groupe à groupe. Vous évoluez comme ça. Vous êtes leader de votre marché aujourd'hui, mais vous l'êtes demain. Ça fait partie de vous et pendant ce temps-là, vous célébrez chaque étape. Chaque victoire. N'attendez pas d'être au sommet, d'être de la catégorie la plus ultime pour célébrer. Célébrer les victoires d'aujourd'hui parce qu'elles seront demain encore plus appétissantes. Et celle d'aujourd'hui aussi est appétissante et les deux ensemble seront différentes. Donc profitez de ces différentes victoires. C'est comme ça que vous parviendrez à être leader de votre marché dès maintenant et pas simplement dans 20 ans. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble un plan d'action en 5 étapes pour être la référence sur votre marché, être libre et abondant maintenant et pas simplement dans 20 ans. La première des choses, c'est identifier, clarifier l'ambition que vous avez pour votre business pour votre vie, pour ce que vous voulez réaliser de façon plus large. Ensuite, deuxième, identifiez le nombre de groupes, de sous-groupes, de catégories, d'étapes dans lesquelles vous avez besoin de jouer. Les victoires, les championnats, les compétitions, les marchés, les parts de marché, les zones géographiques. Partitionnez les étapes pour savoir combien de victoires on a besoin de remporter pour être leader de notre marché à chaque fois et de progresser de catégorie à catégorie. Troisième étape, entraînez-vous à remporter des victoires dans la catégorie qui est face à vous, mais en jouant avec l'attitude le comportement, le mouvement de ceux qui sont dans les catégories d'au-dessus. Utilisez les applications des meilleurs des meilleurs dans vos catégories actuelles pour être le meilleur dans ce que vous faites, pour avoir un classement très élevé sur votre marché pour vos meilleurs clients. Quatrième étape, reproduisez ce schéma ensuite parce que vous allez dans une nouvelle catégorie encore. Vous élargissez peut-être votre sphère, votre zone géographique, vos campagnes. Vous étiez en train de faire des campagnes en interne et aujourd'hui peut-être que vous le faites avec des partenaires un premier partenaire local, mais peut-être maintenant, vous faites une grande campagne avec plusieurs partenaires. Par exemple, vous reproduisez schéma, toujours en pensant à jouer toujours avec les meilleures stratégies, mais dans la catégorie actuelle. Et puis enfin, cinquième action, pensez à célébrer chaque moment, chaque étape, chaque victoire pour être le leader aux yeux de vos meilleurs clients Maintenant seulement Et pas simplement dans 20 ans Maintenant que vous savez Ces 5 stratégies Vous savez ce qu'il faut faire Pour être leader de votre marché Et être abondant Mais le plus important Bien évidemment C'est pas simplement De savoir ce qu'il faut faire C'est de savoir comment le faire Et si vous voulez savoir Comment nous le faisons En interne Pour nos meilleurs clients Dans nos méthodologies en interne J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer Pour vous récompenser D'avoir suivi cette vidéo Jusqu'à présent Je vous invite à partager à voir à découvrir une formation offerte De plus d'une heure De laquelle je vous montre Exactement notre modèle de business Pour devenir leader notre marché pour nos meilleurs clients on regarde nos meilleurs clients de la référence ultime c'est stratégique c'est puissant et je vais vous montrer la mécanique totale. Le lien est en description. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir cette invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. C'est à dire deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir comme vous l'avez fait aujourd'hui. Pensez également à vous abonner. Le bouton rouge est juste à s'abonner pour recevoir les prochains partages. Pensez à activer la cloche qui apparaîtra juste en dessous et dites-moi en commentaire maintenant. Dites-moi qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez des questions, allez-y. Ça me permettra d'échanger avec vous, ma communauté de passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui suit. C'est juste au bas de cette vidéo, ici ou alors dans les vidéos qui apparaissent juste ici. C'était Zico Kiax. à très vite. Merci.